ce sentiment, cet affect, a été très largement confisqué, confisqué par la sociologie et la psychologie, deux des grandes sciences humaines quand même, mais qui, en confisquant cet affect, l'ont réduit à une certaine couleur, à une certaine tonalité de tristesse, alors qu'au fond, la, la richesse de ce sentiment finissait par euh, échapper. Parce que les descriptions qu'on en donnait finissaient par être euh, trop réductrices ou plutôt elles servaient à une certaine finalité, montrer le poids social sur les individus pour la sociologie euh, ou montrer jusqu'à quel point la désestime de soi ou la désolation d'être soi, le mépris de soi pouvait euh, au niveau psychique être euh, désastreux. Et du coup, il y a tout un pan de la honte qui disparaissait. Alors, de la même manière dont le livre sur la désobéissance était aussi un livre sur l'obéissance, puisque pour comprendre ce qu'est désobéir, il fallait que je puisse repérer des styles d'obéissance, de la même manière, il y a une ambiguïté très forte qui traverse la honte. C'est-à-dire, il, il y a toute une série de hontes qui sont les micro-hontes sociales, le sentiment de ne pas être à sa place, d'être déclassé et de sentir au fond de soi, finalement, la légitimité de ce déclassement. Après tout, c'est vrai, je suis nul, etc., etc., enfin, tout ce qu'on a appelé la, la honte tristesse. Et très largement, cette honte tristesse, elle nous fait, elle nous fait obéir. C'est de la même manière que ce qu'on a pu appeler le néolibéralisme est une formidable machine à fabriquer de la honte. Ça fabrique aussi de l'obéissance par la honte, c'est-à-dire au fond, on obéit parce qu'on a honte, parce qu'on se, parce qu'on s'autorise pas, etc. Mais il existe, et c'est là que la littérature nous est rendue précieuse, et, et aussi la philosophie après tout, puisque... La honte est un sentiment révolutionnaire, c'est une, une citation, hein. c'est une phrase de Marx euh, au départ qui peut évidemment surprendre par sa, à la fois par sa force, euh, cette espèce de, de claquage qu'on sent, la honte est révolutionnaire, qui nous surprend parce qu'on n'irait jamais chercher euh, la révolution du côté de ses, de ses affects. Et donc de, la, de la, cette manière, on peut voir qu'une certaine honte, qui n'est pas la honte tristesse, qui est la honte-colère, qui est la honte, qui est la, honte euh, la honte du monde, par exemple, pour reprendre une expression de, de Primo Levi, ou la honte rageuse, euh, cette honte-là, elle nous fait nous lever et désobéir. Donc voilà, il y, a les... <rire> il y a tout un système qui fait que certaines hontes nous font obéir et nous rendent dociles, euh, nous insistent dans notre soumission et d'autres au contraire euh, nous font nous lever et sont euh, généreuses et révolutionnaires. C Cette honte est une formidable euh, entrée sur la condition humaine, évidemment, mais elle peut être à la fois humanisante et, dé et déshumanisante au sens où elle peut être à la fois un poison pour l'âme, quelque chose qui va qui va nous corroder qui va faire qu'on se déteste qu'on se méprise euh, qui, qui, qui va nous replier sur nous mêmes et en même temps et en même temps ce que primo Levi appelle la honte d'être un homme expression euh, très forte et là aussi comme celle de marx très paradoxale et que deleuze avait relevé jusqu'à en faire le contenu de son entrée résistance dans l'abécédaire pour dire que aucune grande pensée n'a été conçue, ni aucune œuvre d'art n'a été imaginée qui n'ait eu comme, comme source la honte d'être un homme. Et donc cette honte-là, elle est, comment dire, est-ce qu'elle est humanisante Il faudrait distinguer deux formes de déshumanisation. Il y a la déshumanisation qui nous... Euh, qui nous réduit, qui nous rabaisse euh, et qui fait qu'on va aller du côté de euh, d'existence abattardie parce que parce que plongé dans dans le mutisme et l'effroi parce qu'on est plongé justement dans certaines hontes cette euh, honte tristesse et puis il y a la honte colère qui est celle qui par rapport à l'humanité réduite à sa caricature dire c'est très bien que euh, quand par exemple pour parler de balzac puisque en ce moment on joue illusion perdue au cinéma et c'est un formidable écrivain et penseur de la honte euh, balzac puisque dès qu'on change de société de monde etc cet affecte euh, voilà il y, y a un, un notaire qui s'appelle qui s'appelle derville et qui sait très bien que quand il s'agit de conclure les héritages de partager des richesses l'humanité montre son vrai visage et là vous voyez ce que je veux dire quand je dis l'humanité montre son vrai visage je veux parler d'une espèce de fond et même de, de, de bas fond de l'humanité euh, qui est toute pleine d'égoïsme de, de, de, de rapacité etc et par rapport à cette humanité là la honte peut nous faire réagir et nous nous élever vers ce que Deleuze appelle des, euh, des devenirs ou vers, vers, vers autre chose. C'est-à-dire que la honte est à la fois, c'est ce qui fait sa richesse, sa terrible ambiguïté, je dis bien terrible, est à la fois ce qui va nous, euh, euh, ce qui va nous faire descendre jusqu'au fond de la, de la désolation d'être nous-mêmes, mais aussi ce qui nous permet de nous transformer, de nous élever. Ce qui nous fait honte, c'est ce que Nietzsche appelle le « moi supérieur ». C'est-à-dire au fond, oui, non, non, j'aurais trop honte de faire ça, je, me, je ne m'autorise pas certaines actions, je ne m'autorise pas certaines pensées parce que décidément j'aurais trop honte. Et là, cette honte-là est un tremplin, est un tremplin vers… Vers plus d'humanité, mais cette fois pas les bas-fonds décrits par Céline ou Balzac. L'humanité avec un, un grand H, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire des idéaux, c'est-à-dire des valeurs, c'est-à-dire des, euh, des énergies vivantes aussi. Est-ce que la honte va, va être ce qui nous contraint à la solitude, au repli sur soi Et on voit très bien quel paysage je dessine quand je cache en moi. Un handicap qui me paralyse quand je dissimule des secrets de famille qui me qui me tétanise ou qui me terrorise je... il, y a, il, y a, il y a toute une honte qui est là et qui et qui me ferme la bouche euh, qui, qui, qui, qui fait que je vais pas vous vouloir voir certaines choses donc il y a, il y a effectivement tout un côté tout, toute une certaine honte qui me qui me contraint à la solitude et puis, quand je suis, quand je passe de cette honte-tristesse à la honte-colère, qui a une espèce de, de puissance et d'intensité telle que je me dis à un moment, mais au fond, la honte-tristesse, ça n'est jamais que la honte d'une colère qui joue contre moi-même, qui me détruit moi-même. Quand cette colère, qui est quelque chose comme le cœur vivant de la honte quand elle accepte de se, de se transformer, de s'ouvrir sur et avec les autres, alors oui, ça prend, ça prend une dimension collective. D'ailleurs, on peut, on, on peut même imaginer une espèce de dispositif euh, qui est relativement euh, euh, presque enfantin, mais très efficace. Demander à quelqu'un de faire le récit de ses hontes. Euh, ou alors vous êtes même à trois ou quatre et vous commencez à, à vous raconter vos hontes. Mais vous n'imaginez pas la, la, la manière dont chacun va pouvoir se libérer par ça. C'est-à-dire que le, le, le, euh, parler de ses hontes, c'est en même temps euh, faire aveu de ses faiblesses et euh, montrer une part d'humanité, mais cette fois au sens de ce qui se partage et qui fait que les hontes, se partagent et en se partageant parviennent à se renverser. C'est-à-dire que c'est le moment où on dit « mais au fond, j'avais honte ». Mais c'est pas moi qui étais nul. C'était le système qui me méprisait. c'est pas moi qui étais misérable. Mais c'était cette société qui, avec ses codes, me condamnait à me renfermer sur moi-même. C'est-à-dire que le partage de la honte par la parole est le moment où se joue, où s'opère cette alchimie qui fait que la honte... Alors qu'elle était tristesse, euh, euh, marais, un peu, un peu cloaqueux, devient de l'étincelle et de la dynamite.